Avec botov nous sommes à la veille des élections 2014 en Algérie. Les films arrivent de façon hyper efficace à raconter quelque chose qui est assez universel, c'est-à-dire comment convaincre les jeunes à retrouver la confiance dans la politique. Ce qui ne concerne pas seulement l'Algérie, les pays dont on est à la veille des élections de 2014 en Algérie, et c'est un groupe d'amis qui a décidé de ne pas aller voter. Bah, je pense que en France, en ce moment, en Allemagne, en Italie, bah, cette question-là va, va toucher l'intergénération.